Michel Mayor, astrophysicien à l'Université de Genève. J'étais venu ici à l'époque où il n'y avait que Apex et c'est un grand, grand plaisir de voir actuellement l'état actuel d'Alma et comment dire, je suis très sensible à, ce, à cet instrument parce que c'est pour moi la possibilité d'étudier les lieux de formation des planètes et récemment il y a eu une, une, une publication fantastique avec beaucoup de disques euh, protoplanétaire. Voilà, c'est un pur plaisir d'être ici. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour ce très beau travail.